images et bonjour Laïdi Benadou, merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire académique du SNES en Guadeloupe. Alors on imagine qu'évidemment euh, c'est la, la douche froide, mais précision déjà, ça veut dire pas d'école du tout ou ça veut dire école à la maison d'ici le 13 septembre Eh bien écoutez, on ne sait pas parce qu'on a appris euh, sans surprise le fait qu'il y ait une, un report de la, de la rentrée scolaire, mais euh, les modalités de comment ça va fonctionner, euh, on ne les connaît pas encore. On euh, est très inquiet sur... Euh, le fait de devoir faire une rentrée euh, sans, en distanciel et surtout une rentrée euh, sans connaître les élèves parce que euh, pour les étudiants, euh, bon, ça peut être ce sont, ce sont des adultes, mmh. mais imaginez des élèves de CPCE1 euh, jusqu'en jusqu jusqu terminale qui font une rentrée sans connaître leur, leurs enseignants mmh. et ça nous paraît extrêmement difficile de partir. Euh, mais comme je vous l'ai dit, hein, on ne sait rien des modalités pratiques hein, ouais. aujourd'hui. Difficile de partir sans connaître les élèves, dites-vous. Malgré tout, malgré tout, on voit les images qui nous proviennent des, des, des Antilles. Est-ce que vous diriez, malgré tout, que vous comprenez cette décision Ça a l'air d'être indispensable, malgré tout. On attendait cette décision. Je, je crois que l'ensemble des, des personnes qui sont en Guadeloupe euh, ne pouvaient pas imaginer qu'on fasse une rentrée. Euh, on a alerté tôt sur le fait qu'il faille préparer euh, cette rentrée. Euh, ça n'a pas été fait parce qu'au niveau du ministère, euh, on, a, on a fait la méthode Coué en disant « ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher ». Au final, on se retrouve à la rentrée « ça ne marche pas ». Vendredi, euh, on était en réunion avec la rectrice qui nous dit que, ben il va, a, il va falloir faire la rentrée. Euh, ensuite, les élus, tous les élus, même les élus qui sont euh, proches de La République en Marche, euh, se sont exprimés pour qu'il y ait un report de la rentrée. Euh, les organisations syndicales se sont toutes, euh, ont toutes demandé un report de la rentrée. Les parents d'élèves ont tous demandé un report de la rentrée. Euh, ce qui nous inquiète c'est vraiment la situation sanitaire euh, retourner dans des établissements scolaires bah, avec une population qui est majoritairement non vaccinée euh, bah, c'était euh, prendre un risque énorme pour, le, pour les élèves et pour l'ensemble de la population. Alors justement, là, Edi Benadou, est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas avoir réussi à convaincre sur la vaccination, euh, notamment en Guadeloupe Moi, j'ai les chiffres de la Martinique, et c'est sensiblement la même chose pour la Guadeloupe, 22% seulement de la population, qui est entièrement vaccinée. C'est très peu, il y a une certaine réticence, il y a aussi des doses qui ont sans doute mis du temps à arriver. Est-ce que vous êtes fâché contre le gouvernement de cette situation oui, on est extrêmement fâchés, d'autant plus que nous, le SNES-FSU, quand on a vu que la campagne de vaccination démarrait mal, on a demandé à ce que les enseignants volontaires soient prioritaires. Vous savez qu'au début, les enseignants n'étaient pas du tout prioritaires pour être vaccinés. Et on voulait essayer d'initier un espèce de cercle vertueux de la vaccination, c'est-à-dire, ben, nous, on va commencer à se vacciner et de parler de, du vaccin autour de nous. Simplement, il s'est passé le contraire. Le préfet, à l'époque, nous a refusé la priorité pour pour les enseignants, alors qu'il y avait il y avait il y avait des, des créneaux disponibles pour tout le monde, hein. on, on prenait la place de personne, mais on nous a refusé l'accès à la vaccination. Et ensuite, bah, les collègues, bah, se disaient, bah, moi j'y suis allé, mais ils n'osaient pas trop le dire en salle fin des profs parce que effectivement, c'était pas tout à fait euh, c'était pas tout à fait dans le réglementaire. Donc les, on parlait de la vaccination en cachette, ouais. alors qu'il aurait fallu faire. Merci infiniment en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage. On espère que vous aurez des, des, des précisions sur les modalités dans, dans les heures qui viennent, bien évidemment, parce que la rentrée est censée être dans une semaine euh, maintenant. Alors c'est le choc, évidemment.